Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui il est temps de mettre en vidéo quelques news tombées récemment. Nous étions venus vous parler il y a quelque temps d'un nouveau roman devant sortir aux USA en septembre prochain. Halo Shadows of Reach situe son histoire aux portes de Halo Infinite et renverra la Blue Team sur Reach. Ce dernier roman a vu sa date de sortie repoussée, de toute évidence étant une demande de la part de l'autrice Troy Dunning. Le roman est donc aujourd'hui prévu pour le 20 octobre 2020 aux USA. Aucune date n'a pour le moment été prévue pour une version française. Nous attendons tous des infos sur Halo Infinite, qui devrait tomber dans le mois de juillet. Mais du côté de 343 industries en charge du jeu, il semble qu'ils se projettent déjà au-delà de leur prochain bébé en cherchant un nouveau senior produceur pour un nouveau projet dans l'univers Halo. Il est encore trop tôt pour savoir de quel genre de jeu il s'agit, mais l'avenir est d'orgé déjà en marche. Nous terminerons par un dernier point la MCC continue son développement avec l'ajout prochain du Baptême du Feu de Halo 3 ODST qui sera disponible sur Xbox One et PC. Si vous n'avez pas déjà croisé ces news, vous pouvez les retrouver sur Halo.fr au lien indiqué en description. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos sur notre saga préférée. Vive Halo